Dit la parole de Dieu, merci Dieu que le mariage soit honoré de tous et le conjugal conjugal exempt de souillure. Nous sommes arrivés à une phase importante, et même lorsqu'on dit les femmes d'abord, comme il dit là, ce n'est pas les femmes d'abord, hein, ce n'est pas la c'est lui d'abord, et c'est Frère Emmanuel d'abord. Frère Emmanuel d'abord. Ça oui, Emmanuel, Ça va, ça va avec Jésus. Quoi oui, Emmanuel Parce que uh, vous n'avez pas été en train de venir ici. Non, je Mais.. Je vais de votre propre Je Je Je vais ça. Ou elle bien Oui, plus que très bien avec Jésus yeah. <rire> Plus que très bien, yeah. Ou d'abord, euh, c'est la princesse de cet après-midi, de, de, de que ce soir Oui, c'est oui. la princesse, c'est la reine yeah. oh, oui. <rire> C'est la princesse, c'est la reine Pardon à Est-ce que vous avez un nom pour Stéphane? Oui. Vous avez entendu? Sweet Love. love. love. Wow, C'est pas peu, hein? Sweet Love là. Wow. ça c'est oui, oui, oui, oui. oh. oui, oui. bon. Oui, certes. Oui, c'est wow. bon. bon. bon. Oui, c'est la ah belle c'est mariage. mariage. Que réaliser mariage Amen. Lui, Amen. le mariage bel. belle La belle La belle bagage nous mais... transformation peut être la vie. D'où j'ai marié. C'est Mon Seigneur. Et Frère de oui. te... Emmanuel, pour Est-ce que d'accord, en présence de Dieu, et en présence de cette Assemblée, pour un ce Stéphane Dorsili comme mon cher épouse. Oui, parce que avec Jésus. Oui, avec Jésus. Est-ce que vous d'accord en présence de Dieu et en présence de cette assemblée pour prendre oh, ce Stéphane Dorseli Oh, quelle Vous d'accord wow. ouais. pour un ce Stéphane Dorsili pour supporter, pour battre toute tendresse, toute affection que a besoin dans le lien conjugal. Oui, Pasteur, avec l'aide de Dieu, oui, Amen. Est-ce que vous êtes d'accord en présence de Dieu et en présence de cette assemblée pour faire de un véritable suite là Oui, Pasteur, avec Jésus. Oui, avec Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord en présence de Dieu et en présence de cette assemblée et pour être et capable de supporter lui, pour être capable d'aider, pour côté pour aider dans le combat spirituel, et pour capable et pour nous faire un votre c'est ça qu'on connaît dans l'église dépendante de la porte étroite. L'homme marié c'est belle pour vivre plus belle. L'homme marié c'est belle pour une plus que Ce gars est plus beau plus frais, maintenant le large. Amen. C'est ça qui est est vous êtes d'accord pour être capable et pour capable de toute attention pour être le et pour ces belles là Oui, parce que... Vous princesse qui a perdu princesse qui du Michel belle. Ah. Non. Au grand un soldat qui est en, qu en présence de Dieu et en présence de cette Assemblée. Et vous faites tout ça dépend de vous. Allez. Souris avant qu'il y en a là, pour conserver. Il y en a pour conserver. Est-ce qu'il y a que pour ça? Le master avec Jésus, parce que souris, il fait très peu Waouh, waouh. Tu as dit son plan avec Jésus. Tu as dit son sourire. Waouh, waouh, waouh. Plus c'est bon, le sourire ah. wow. d'une femme. Waouh. D'autres chansons, plus c'est bon. Le sourire d'une femme. Waouh. Est-ce que d'accord en présence de Dieu, en présence de cette assemblée, pour respecter-le, euh, pour respecter comme madame Est-ce que d'accord ça Oui, Pasteur, avec Jésus. Est-ce que est d'accord en présence de Dieu, et en présence de cette assemblée, pour partager avec les toutes sortes de procédés, toutes sortes de procédés, toutes sortes de procédés Est-ce que est d'accord ça Oui, Pasteur, avec Jésus. À partir de nous, il y a nous parlent. Des fois, le garçon, il prend téléphone, il prend son téléphone, il prend son téléphone. Il prend son téléphone. Il téléphone. Il mon son téléphone. non prend son téléphone. téléphone. Il téléphone. Il prend Il téléphone. Il téléphone. téléphone. Il donc Frère Moïse, et porte tes paroles, tu seras. là. Il suffit porter paroles, tu seras. là. Cher Stéphane. Ah, il s'en fait bataille. Il y a Zubatayu, il y a Zubatayu. Je suis et hey, so Stéphane. dans Où elle bien, bien, Où elle vient? Oui. C'est oui. bien, ah, elle là, Tu ne t'es oui. pas trompé là? Non, non. Okay. Oui. Elle se Oui, est Il va y avoir une explosion de l'or. Une inondation de l'or. Tout la gloire est à Dieu. Ouais, nous l'avons bien. Il est à Capitaine et il porte un beau tailleur. Vraiment beau. Vraiment beau. Il est vraiment beau. Voilà. Toutes la joie Cher Stéphane Dorsini, est-ce que vous êtes d'accord en présence de Dieu et en présence de cette assemblée pour et le frère Emmanuel Maurice comme chère et tout Oui, avec Jésus. Gloire à Dieu. Et Stéphane, vous êtes d'accord en présence de Dieu et en présence de cette assemblée. Et là, et comme la Bible a dit, non, femme, soyez soumise à votre mari ou son femme soumise à Marie-Ouest. Oui, vous êtes d'accord pour ça. Oui, avec Dieu. d'accord pour respecter lui ou d'accord pour supporter lui dans les bons, comme dans les mauvais jours? Là, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tangents, et quelles que soient les vicissitudes de la vie, mais nous sommes capables de supporter, nous d'accord avec jésus d'accord oui, avec jésus qui nous d'accord nous d'accord pour son soldat nous sommes d'accord pour Jésus-Christ, Amen, d'accord Amen. Amen. d'accord oui, Amen. d'accord Amen. Dieu et en présence de cette assemblée, et vous faites tout ça, plus dépend de vous, pour un soin euh, pour nos ouvres, et à un petit temps là, et petit temps là, mon je suis aussi, pour je plus Donc, je vais te mettre conservé, fricher. Est-ce que vous êtes ça en présence de Dieu En présence de cette assemblée. Oui, oui, oui, oui, oui. oui est -ce ça à présent de la pasteur à Est-ce que vous d'accord en présence de Dieu et en présence de cette assemblée, pour partager, ensemble avec lui et tout ça posséder, de tout ça pour ne pas le posséder, pour ne pas cacher l'angle. Hein? Oui, parce qu'on d'accord, ça. Vous d'accord, ou... frère, Moïse, dans Emmanuel, c'est un confident, bons y a un, y a un bon vous. Oui. On est souvent à communiquer, et... donc toujours un dialogue entre nous. Oui, oui, oui, d'accord avec Jésus. Amen. Ah Est-ce que vous êtes d'accord en présence de Dieu et en présence de cette assemblée et pour partager ensemble avec lui et tout ou même même les choses les plus intimes pour partager avec lui Oui, oui. oui. <laughs> <laughs> bien, vous êtes d'accord pour pour aller manger, pour euh, aller manger, mal, pour manger, pour ne pas prendre d'accord ça vai comer, vai dá já começa, vai descuidar, matem, é isso, é muito, é muito ser Eu vou ser muito muito muito spirituel, parce en de la bataille. Ah, c'est bon, vous Ou d'accord Ou fidèle T'es fidèle à l'engagement engagement Oui, avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras... C'est lui qui fera. Satan est mon c'est lui qui fera. Satan est mon c'est lui qui fera. Elle de de est proprement Dieu, ne fait il pas? Satan Donc crier. Amen. Et bien bagarre, il est de chrétiens par les Amen. Ouais, démon diable, c'est fait de mon Fait salter la guerre dans la prostitution. Mais l'évangile sérieux. Amen. Les choses ouvriers. La lumière de l'évangile C'est ma vie Donc je dis à Frère Ouissette, du soeur Jean-Célie, Stéphane, il y a un message là, il y a un petit grand message. Vous dit tout le monde qui lance qu bon, bon, ça la bon, ça Il le monde qui que Il a vu que ça ne dit pas dire. Il va pas dit. Il Il va Il gaspillage dans le monde mais l'évangile est ce qu'on est ce qu'on qui ça à et qui a un bon père, il y a un dans qui monde. a un bon père, il ça a un a il y a un il il y a un bon il il y a un bon il a il a un père, il y a il y a un père, il la il y a un père, il il tu peux ça à gloire gloire merci Seigneur Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, nous exaltons nos Seigneur, et nous demandons dans le nom précieux de Jésus-Christ, et nous continuons vous, Père de gloire, de ce que vous permettez de bénir au travail et sur la route de l'Évangile. Et Seigneur, je dis à Seigneur, nous vous et pour nous bénir avec les sacrés du mariage. Nous vous remercions pour ça, Seigneur. Et maintenant, à nous, à eux qui c'est des symboles, et on va bénir de manière que les C.A. ça va nous dire dans sa part par on nous fait ça pour nous dans le nom précieux de Jésus-Christ à l'usure sur la gloire la puissance de la majesté divine au siècle des siècles Amen Déjà, mauvais. Avant de témoigner, je qui... suis là. On suis là. suite suis là. Je là. Je suis là. Je Je Je Je important bon dans la vie. Tu le sais déjà. Tu es la reine, mmh. la princesse. qui fait vivre mon cœur. Je te boumais devant Dieu. Et devant cette assemblée. Ma en fait tout ça dépend de moi. Pour me faire conserver ce le sourire précieux ce beau sourire qui fait palpiter mon cœur. Ah! Ah! On oh a conçu plus. On Mais c'est comme. Non, non, c'est mieux. es vraiment et de l'amour. <laughs> bon C'est bon, mettre je o dia só grande justão vamos lá vamos O fui a okay. nossa. Como symbol <-dial> que de de Jésus. Au de Au nom Jésus. Est-ce que la gloire est à Dieu? On peut pas Si. Parce que nous avons des mariages. On y a ne pas ça. Vous avez que le monde est là. vous. Ah. Les gens il faut, cette ça va le bon colère? Donc, nous bénissons le Seigneur. Et toute la gloire est à Dieu. A présent. Demandons à l'assistance de prendre la position verticale pour la consécration au nom du Jésus. Les paroles et amis de bien aimés dans le Seigneur qui sont ici présents, donc, nous campons, chemin pour la consécration. Au nom de Jésus-Christ, Pendant, pasteur Grésil les idénaires a prié pour la consécration. Gloire à Jésus, béni soit l'éternel qui ne nous a pas livrés, en pourra, à l'heure d'un nous devrons s'échapper. Comme l'oiseau du filet de l'oiseau, le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Le secours est dans le nom de l'éternel. Il y les cieux de toi. Adorable Père, merci. merci pour ta Merci pour mon Dieu. Merci pour miséricorde pour faveur. Merci pour cette grâce imméritée que tu accordée avec nous. Pour faire de nous tes enfants bien-aimés. Merci Père. Pour... Non pas de parler, nous expression vocabulaire. pour ta décrit qui joie, qui cœur. Merci Alléluia. Alléluia pour cette bien-aimée, Alléluia, la soeur Stéphanie, Alléluia, la Stephanie, Stéphane salut. Alléluia, le frère Emmanuel Maurice, pour notre Dieu, pour sauver, pour exprimer, pour nous, pour notre Dieu, pour nous choisir, pour faire choix, et Jésus-Christ nous choix. salutaire, dans la vie, ça c'est le résultat. Amen, amen, repentance, parce que le résultat, personne, alléluia, nous a choisi pour sauver le Seigneur, nous réclamer toutes sortes de, sorte de grâces. Et après, nous avons décembre juillet 2022, y a eu un bon engagement, nous le grand de Dieu, puis on oui, c'est avec Jésus-Christ, on voulait marcher, puis on dit oui, mariage, c'est une grande qui étaient établis par Dieu. Je lui ai accru en forme. Je lui ai accru. Alléluia. Selon le procès de Dieu, le roi de Bâton, tu me remercies. Soyez sans, alléluia, vous les déplacé pour toutes les chènes d'enfants, pour toutes les chènes filles, pour notre Dieu, notre plaisir, dans l'immoralité, en l'inquiétude et le roi de gloire, et qui en plus nous dit la bien-sainte, son message sous la belle, qui est lancé, pour est au-delà, si ton monde le conduit seul, amen, amen, amen, amen, l'homme nous gagne, c'est marié nous marié, parce que est au We it. Pays à Stéphane pour mon Dieu, Pays l'esprit pour notre Pays, à à à la l'esprit, la dans parce que Alléluia, tout ce qui est on on la caffe on la caffe la caffe on la caffe-linge, la caffe la on la caffe-linge, on la on la la caffe-linge, on la caffe-linge, on la on la et après il y a des plus longues qui me supporter parce c'est qui a souffert le qui mitter, voir les fait activité à bataille avec la chasse, qui pour nous même dans le ces jours on l'a samedi on on pas aussi c'est plus c'est Jusqu'à ce alléluia, quand on était pour lui, je là, mari et femme, que vous vous mais au moins, c'est je ça, que vous vous détendez, mais c'est pas que vous moi alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, à au Seigneur, je l'église, là, paye par qui se l'église, je contrer la fleur, Seigneur, continuez à être la est est à côté, je paye, je pas, je je paye, je paye, je paye, je paye, je paye, je paye, paye, je paye, Parole de Stéphane, bénis pour nous, par là, Emmanuel, pour nous, toute famille, toute famille qui supporte, nous réclamait, nous élu de grand bénissant sur la vie. On de Dieu très puissant. Nous connaissons de la vie longue, mais nous connaissons aussi la parole de Nous ferons les espoirs. Et tu écraseras nos aînés à coup sûr. Dans plus, tu es tes grâces de vie. Et nous prenons ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La gloire est Dieu. Amen. Et moi, encore, vous, dans la forêt en Dieu. Il y a un cri Alléluia. L'ordre du sang esprit de Jésus. Amen. Le lion de ma tribu de Jésus. Celui qui a vécu pour ouvrir le livre dans mon OS. L'agneau de mon livre. Oui. Amen. Il Amen. continuer la bataille pour devenir l'ennemi. Amen. Le puissant dernier. Fort dans de les combats. Amen. L'ennemi de mon Dieu est pour Alléluia. Ben, tu dois que ça, plus les... barbie, ça plus yeah. However, yeah. Hey. a plus sanguinité. Amen. frère, moi je vais pas ça plus Amen, c'est le même cap Alléluia. Vous voulez le dire, ah. est C'est le cap Alléluia. Fais-le confiance, fais-le confiance, fais-le confiance. Fais-le confiance, fais-le confiance, fais-le confiance. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Fais-le confiance. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit. Amen, que tu coulerais. Seulement à alors passons à notre corps. Amen, passons à notre corps. Alléluia. Passons à notre corps. Amen, paie le Seigneur. À présent, à présent. Alléluia. Sur vos correlations. Dans le nom précieux de Jésus, sur vos et pour nous, je ferme la fleur, qui est la porte de la mission de la Bédive La Bédive c'est la mission de l'église de Dieu, indépendante de la porte droite Et sous recommandation, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. À présent, à l'instant même, à l'instant le moment tant attendu est venu. Alléluia. Et va on a fini tout démon. On finit tout démon et suivi. Alléluia. Amen. Si vous fâchez, vous mettez poison. On a fini tout démon et fini. Alléluia. Tout démon assez. Je vous déclare. Je vous déclare. Marie Le nom du de Jésus. Amen. Par les démons qui passent par eux, sans mon Dieu. Amen. Que Jésus soit le sang, le pivot central de ce mariage. La pièce maîtresse de l'édifice de ce mariage. Au nom de Jésus, le Nazareth, qu'il en soit ici. Frère Maurice et Emmanuel, voici la fin. de la chair. Os. Oh, c'est Emmanuel. Voici votre complément. Ce qu'il te faut ajouter pour avoir le bonheur. Amen. C'est Stéphane d'Orcelli. Voici ton mari. la glorie. Foi maneiro, os o PC conjugado. na habituais, o PC conjugado. é ils ont choisi de faire autrement. Ils ont choisi de hein? faire autrement, comme c'est le royaume. D'accord Donc on va changer de place, hein, pour de la marraine de Frère Mouri 7. Je à côté de sa femme. as we are.